Ça vous dit de goûter le lait de chamelle Riche en vitamine C, en fer, en protéines. Ça subvient aux besoins donc des populations nomades.